William, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, attendu des abonnés. Nouveau fournisseur à la SQDC, on parle ici de Canara Biotech qui nous a sorti deux marques de commerce Orchid pour les produits avec CBD et Tribal, produits récréatifs avec THC. On a un produit tribal, je vous présente le Gelatomint. De Donc, euh, juste pour vous exciter un petit peu, en avril, 8 nouveaux produits vont faire leur apparition à la SQDC. De ces 8, un est un produit de Orchid, Orchid avec CBD, on parle ici du Runs, oh, Runtz, Runt. R-U-N-T-Z, avec CBD. J'ai déjà entendu ça, ou déjà croisé ça sur les fly, les le site internet, notre Bible ici à Winman. Donc, euh, en avril, il va y avoir sept produits tribal, dont le sour strawberry, le roasted garlic, un autre Dossido. Il -si -do, hein? faut pas dire le, des, le S, ce n'est pas dosidos. J'ai fait, fait une erreur, c'est dosido. Donc, un Dossido -si -do de tribal qui s'en vient. Est-ce que c'est bon tribal? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va en parler bientôt. On va en parler bientôt. Donc sour strawberry, roasted garlic, dossido, Cuban links, strawberry banana, Sunday driver, le chauffeur du dimanche, le conducteur du dimanche, Sunday driver, et le septième, Scotty biscotti. Écoute, écoute. bien de voir ça. Euh, je ne sais pas si c'est bon. C'est dégueulasse. Écoute, rapport qualité-prix, si on prend le prix en considération, 26% moins cher que le couch de San raphaël à 24,20$, je vous présente le meilleur produit qualité-prix de la SQDC, le Gelato-Mint de Tribal. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est sûr que là, là, le meilleur produit à la SQDC, si on considère, qu'on ne pense pas au prix, c'est le Roxton de Broken Coast. Broken Coast, c'est la meilleure compagnie à la SQDC. Mais il faut payer pour avoir du Broken Coast. Il faut payer. 46,30 c'est le prix des 3,5 de Broken Coast. Le Gelato Mint, c'est le petit junior du Roxton. C'est le petit bébé Roxton. Ça la cote pas, le Roxton. C'est en bas du Rockston. Mais je vous présente un produit à 24,20$ qui éclipse tous les produits de 25$ et moins à Ce produit est exceptionnel en termes de qualité, arôme, prix, texture. Je suis pas capable de trouver un défaut. Le buzz... La qualité du buzz dure longtemps. La qualité du buzz, c'est un buzz, comme dirait un de mes amis, Marc, pour ne pas le nommer, c'est un buzz complexe. C'est... c'est... Pour commencer, je voulais vous parler de l'emballage. C'est un petit peu en aluminium, plastique aluminium. Euh... Je vais l'ouvrir immédiatement avec vous. Il faut vraiment enlever euh, le saut de sécurité ici, le, le, le timbre euh, des douanes, parce que ça va nous servir plus tard. Donc, on tourne le contenant. Le sceau de sécurité, il ne faut pas peser, il faut juste l'aligner. Il y a une petite coche ici. Une petite coche ici, faut il faut l'aligner. Puis l'endroit où il faut l'aligner, c'est où est-ce que le, le timbre, les douanes, hein. Ah, non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là, c'est un autre endroit. On va sentir la petite coche. Je suis obligé de sentir une petite coche. On est live. OK, c'est ça. Euh, le, le, le couvercle, là, euh, il faut l'aligner. Le couvercle est comme divisé en deux. Une petite coche, puis il faut vraiment l'aligner, puis ça s'ouvre tout seule. Regardez ça. Une canne de thon, une canne de conserve. Pareil comme le BC, pareil comme le 4A que les gens commandent illégalement sur Internet. On l'a à l'SQDC. Est-ce qu'il y a un beau Beauvédon à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un boost? Est-ce que ce sont des professionnels? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On va le regarder ensemble. Mais y'en a pas! Ce sont des professionnels! Ce sont des pros! Des pros, man! Canara, Oh my god! Bro! Bro! 24 et 20, ça va tout casser à la SQDC! Mon gars, y en a plus! Je le sais qu'il y en a plus! C'est moi qui les ai achetés! Écoute, man! C'est écœurant ce produit-là! Si t'aimes le Edos Glue! Le Pink Couche de San Rafael! Le Rockstone de Broken Coast. Ce produit-là, là. Il s'accote, man. Hein? Il s'accote. Il s'accote tout un après l'autre. Il fait 4 et 20. Tu Comprends-tu? Tu mets ce produit-là à 30 et 50 sous. Il est cool. Le pinkouche, Sandra Il est là, là. T'sais, il est là, là. Mais si on parle de prix cannabis là est le numéro 1 de la SQDC ouais mais ça dépend de la ronde écoute tu vas avoir 8 8 produits tribal au mois d'avril si c'est pas lui ton préféré tu vas trouver ton produit tribal préféré au mois d'avril peut-être que ce ne sera pas celui là mais tribal ça va être ta marque de commerce préférée pour le prix je te le garantis Écoute, c'est en bas du Rockstone. C'est, incroyable. Tu mets ça dans un contenant de Broken Coast et tu donnes ça à quelqu'un qui connaît le Broken Coast, on va l'avoir, on va l'avoir. C'est pas, c'est pas des jokes, c'est pas n'importe quoi. Euh, c'est de la grosse qualité. C'est spongy, hein C'est spongieux, pareil comme Broken Coast. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, tu pas les moyens de te payer du Broken Coast, je te comprends. Si tu es capable de te mettre de mettre la main sur un produit de Tribal, j'espère que les autres produits sont comme ça, que les autres variétés au mois d'avril vont être comme ça, je l'espère, je l'espère. Mais avec l'expérience de Whitman quand on a un produit d'une certaine marque de commerce, bien, les autres variétés sont vraiment de la même qualité. Je vais vous montrer ça à la caméra. J'ai vraiment hâte d'en fumer un. Même le goût est exceptionnel. Il est très bon. C'est comme un, un peu un Rockstone. J'avais des petits frissons. Je pensais un petit peu à du, du Purps de Grill qui n'existait plus à les C'est incroyable ce cannabis-là. J'espère que tu vas être capable de voir la différence à la caméra. Euh, au mois d'avril, il faut que tu te procures un produit tribal. Écoute, c'est impossible que tu sois indifférent à ces produits-là avec le prix de 24 et 20, Ok Ce produit-là n'est pas meilleur que Broken Coast, okay? c'est très important. Okay? Mais si on prend le prix en considération tribal avec ce produit-là, détruit le marché au complet. Au complet. On regarde ça de plus près à la caméra. Je suis très excité euh, par rapport au prix. C'est Ça l'a toujours été le Couch de Saint-Raphaël, mon préféré, depuis deux ans et quatre mois. Et maintenant, j'ai un nouveau numéro un avec le prix. 24,20 26 je le répète, je le répète. 26% moins cher que la couche de Sandra Payenne. Je te le dis. On a ici, là, un cannabis de 21.8% de THC. On peut l'avoir entre 20 et 28. Donc, pour ceux qui aiment les taux de THC, que c'est très important pour eux, entre 20 et 28, tu as ton vin pour 24 20 pour 24,20$. Je te le dis. Je te le dis. Si t'aimes pas le gélato mint, on cherche un gélato. Les compagnies écoutent Weedman, Weedman, c'est la référence. On demandait un gelato. On demandait un ice cream cake. On les a eu. Vraiment, vraiment content. On a eu un dossier d'eau. -do. On a eu un dossier d'eau. -do. Vraiment, vraiment content. Uh, Weedman est très, très heureux de ce qui se passe à la SQDC. Uh, gros mois de février. J'espère que vous avez regardé là, tous les vidéos, le marathon Weedman. 28 vidéos en 28 jours. Euh, aujourd'hui on a passé mes nuits et aujourd'hui c'est celui vidéo est le 28e donc je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont mis des pouces et des commentaires On va regarder le gelato de plus près de la Kaveva parce que j'ai vraiment honte d'en fumer un. On regarde ça tout de suite Nous voici avec le mint de Tribal Écoutez mon éclairage est pas super bon Mais je vous le dis je vous le dis Il est vraiment incroyable On va prendre une cocotte ici Voyez-vous ça, là, il y a du mauve. Vous le voyez, là, on peut pas, on peut pas le voir mieux que ça, là. Il y a des tricômes en masse. Il n'y a pas de fond de sac. Il n'y a pas de branche. C'est ça que j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cocottes. 11 cocottes, mais je vous le dis, c'est beau. C'est vraiment le spongy, épongeux. Moi je pense pas dire ça. C'est comme une éponge. Mais vous le voyez, je sais que vous le voyez. Puis quand vous allez sortir de votre contenant, de votre canne de conserve, de votre canne de thon, écrasez-le avec vos doigts. Vous allez voir, c'est pas comme les autres cannabis. Ok, j'en fume un tout de suite. Je retrouve le gélatomine. cariofilène, terpène dominante. Mais attention, après le cariophyllène, limonène myrcène. Et le limonène myrcène, comme on a dit souvent avec uh, Weedman, c'est un duo que, que j'imagine, quand ils sont collés, fait un petit coup gazé parce que le gélatomine a un petit coup gazé. Euh, un petit peu plus à la Gorilla Blue, un petit peu plus à la Ethos Glue que le Pink Kush. Euh, mais goûte un petit peu comme le Rockstone, plus Rockstone, Ethos Glue. Euh, ah, écoute, écoute, écoute. Mais je te dis, c'est le toucher, juste au toucher, là, tu vois que, oh! Comment ça, c'est 24 et 20, ça, là, là, tu vois tout de suite, tu vois tout de suite, tout de suite. Compagnie, bureau-chef Abbé Saint Laurent on fait pousser ça à Fornham. J'ai la tomine. Je pense qu'on va falloir essayer ça, peut pas aujourd'hui, mais il euh, faudrait pas favoriser ça. Ce soir, je ne l'ai pas goûté, le petit goût de menthe. Mine, c'est menthe. Mais hier, euh, à un moment donné dans la soirée, je le goûtais. Euh, à la fin de ma poff. Le goût de mais pas de cariophyllène là-dedans. Euh, très très agréable. Vraiment, vraiment bon. Euh... C'est qualité en bas de Roxton. Qualité.. Écoute, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. 24 et 20, c'est incroyable tellement d'essayer les autres variétés. Euh, parce que parce que oui demain, a d'expérience, puis quand on essaye un produit d'une compagnie, les autres variétés de cette même marque, c'est la même qualité. Si tu essayes, si essayes un produit Namasté, c'est toute la même qualité. Si tu essayes un, un produit euh, Aurora, même qualité. Un produit San Rafael, c'est même qualité. Je cherchais la, la, la compagnie Sundial Grower. Sundial, tous les produits Sundial, c'est la même qualité. Et tu choisis ton avant préféré. J'adore le phénotype de gelato qu'ils ont choisi. C'est le meilleur gelato que j'ai jamais fumé de ma vie. Parce que tous les gelatos que j'ai reçu en cadeau des abonnés c'était pas toujours du 4A c'était pas toujours un arôme euh, que j'aimais beaucoup, que j'avais beaucoup. Si vous voulez vous acheter des actions de Canara Biotech, c'est possible. Je sais que plusieurs d'entre vous utilisent l'application euh, Wealth Simple, on peut pas s'acheter d'actions de Canara Biotech avec Wealth Simple. Euh, c'est pas On peut pas acheter ça si on est américain. Euh, c'est une bourse euh, qui est pas la bourse de Toronto. C'est une plus petite bourse. Je connais pas beaucoup ça. Je ne suis, suis pas un conseiller financier. Faites vos devoirs. Euh, je ne vous dis pas d'acheter cette compagnie-là. Euh, L'action présentement est à 15.5 sous. Donc 15 sous et demi. Euh, et le symbole, c'est Love. Donc, est-ce euh, qu'il y a des gens qui vont acheter du love c'est pas toujours recommandé d'acheter de l'amour. L'amour, c'est euh, supposé être gratuit. Très drôle. Moi, je peut-être euh, peut que je vais en l'acheter. Euh, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec Tribal. C'est peut-être un petit peu un billet de loterie. Il euh, faut vraiment faire ses devoirs. Il faut vraiment euh, se, renseigner, se renseigner avec un conseiller financier. Il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment faire ce devoir, vérifier euh, vérifier ces choses-là, -là, c'est très important, c est, c est, quand on fait un investissement, on ne peut pas là, euh, seulement regarder une vidéo sur YouTube là, euh, et acheter des actions à la bourse. Bon, là, comme ça dit, c'est un mélange de, de Rockstone, quasiment un gazi, menthe. c'est pas c'est écrit fruité, c'est écrit, écrit épicé, sucré, terreux. Oublie ça, oublie ça. C'est pas épicé, c'est pas terreux. Ce n'est pas la bonne description à la SQDC. Euh, écoute, gazi manque et euh, on va dire sucré là ouais écoute c'est vraiment bon c'est vraiment bon ouais. tu peux pas tu peux pas être indifférent à cette qualité là 24h20 tu peux pas, tu peux pas. En 2028 de THC, euh, pour ceux qui, qui se foutent de la ronde, qui cherchent du THC, écoute. Ils vont acheter ça en 20-28. Eux, eux autres vont être contents. Ceux qui veulent payer en, en bas de 25$ vont être contents. Ceux qui cherchent un goût gazy vont être contents. Euh, ceux qui veulent savoir c'est quoi un produit Broken Coast, t'es pas, pas loin, man! T'es pas loin! T'es pas loin! Ce n'est pas la qualité Broken Coast, c'est très important! Là. Broken Coast est en haut. Et c'est 24 et 20, man. T'en as deux! Deux pour un Broken Coast. OK? Donc, euh, check tes affaires. Je te présente le numéro un de la SQDC, rapport qualité-prix, qui a passé devant le Pico de San Rafael. Ça faisait deux ans et quatre mois. Voici le nouveau numéro un de la SQDC. Le Gelato De Tribal. Je vous adore. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Va sur mon Instagram. Je vais mettre une photo euh, de ce cannabis-là. Abonne-toi sur mon Instagram. Abonne-toi sur YouTube. Et euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace. Et puis, euh, that's it. Ciao, ciao. Le buzz, -bas, je vais parler du buzz. Euh, J'ai fumé un peu ce soir. Mais le buzz de ça, c'est euh, un indica. Euh, mais c'est un indica hybride. Moi ce euh, cannabis-là. Le vidéo, tu pensais que t'es fini tout là, Tout Tu pensais vraiment qu'il était fini, là. Regarde. Pas fini par tout là. Tu, tu plantes. Tu plantes, t'es bien, man. T'es bien. Euh, moi, il me rend de bonne humeur. Vraiment, là, j'ai vraiment pogné un bon cannabis pour moi. C'est vraiment. Euh, les terpènes sont vraiment spécifiques pour moi. J'en reviens même pas. Euh, J'en viens pas. J'en viens pas. Euh, T'es smooth, man. T'es plane. C'est. Pas comment t'expliquer ça tu plantes, tu es comme comme sur un nuage euh, es comme sur un, un, un lac calme pas de bague euh, puis tu sais es pour, euh, t'sais, tu es relaxe mais tu pas c'est peux en, y en a qui peuvent s'endormir avec ça mais euh, c'est le coeur à faire euh, tu sais, je suis prêt à le faire. Tu sais, je, je, je, je suis prêt à le faire. Tu sais, je suis willing, comme on dit. Je ne pas trop avec ça, là, ça. Vraiment content qu'on reparle de l'irradiation. C'est temps-ci, on en parle beaucoup. Les euh, gens m'en parlent sur Instagram. Vraiment heureux. Euh, on avait arrêté d'en parler à Winman. On en a parlé beaucoup, beaucoup au début de la légalisation. Que les compagnies irradient leur cannabis pour pouvoir passer les tests de Santé Canada facilement. Euh, mais là, on a découvert, c'est prouvé que ça tue certaines terpènes volatiles. Donc, euh, ça change le goût. Ça élimine certaines terpènes. Il reste des terpènes plus puissantes, donc euh, ça, ça change les choses. Euh, vraiment content de ce qui se passe ces temps-ci. Je laisse là-dessus pour ne pas tout scraper de vidéo. J'ai la Toumind, numéro 1 de la SQDC. Ciao, je vous adore.